Salut Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo interview, comme tu peux le remarquer. Je me situe en compagnie de Fred Barclay. Comment vas-tu, Fred Très bien Sébastien, merci. Du coup, bah, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir sur cette chaîne YouTube eh bien, Fred Barclay qui est donc, euh, comment on pourrait dire, l'assureur entrepreneur C'est ça, l'assureur des chefs d'entreprise, des entrepreneurs avec plusieurs spécialisations, euh, dont l'entrepreneur immobilier en sous-location. Donc de toute façon, on va laisser Fred se présenter dans quelques instants, bien évidemment. Donc vous l'avez compris, euh, Donc Fred, l'assureur des entrepreneurs, des entreprises, il va vous expliquer tout ça dans quelques instants. Et c'est aussi quelqu'un que je vais vous présenter puisque eh bien, c'est mon partenaire aujourd'hui et c'est le partenaire des sous-loueurs, de tous ceux qui ont rejoint mes différents programmes de formation. Et du coup, on a un partenariat vraiment spécifique, qu'on a validé tous les deux ensemble, on a monté des offres, enfin tu as monté des offres que, que, bah, que j'ai pu valider derrière euh, et que du coup, on propose à ma communauté et c'est pour ça que je voulais quand même vous présenter Fred, euh, Voilà pour vous qui va vous donner quelques petites anecdotes aussi sur la sous-location, sur la conciergerie bien évidemment. Euh, Fred bien, bien évidemment assure tout un tas d'activités mais c'est vrai que là on a fait un gros focus sur la sous-location et la conciergerie puisque c'est deux activités qui sont nouvelles, tu vas pouvoir en parler euh, et où il faut vraiment se blinder euh, bah déjà juridiquement euh, par rapport à l'activité, vous le savez, mais aussi sur un plan assurance parce qu'il y a quand même des spécificités liées au métier. quoi. Bah ce que je propose, c'est qu'on démarre tout de suite, mais juste avant, je voulais quand même balancer le générique. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter tout de suite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous allez découvrir un bouton « S'abonner » tout en bas. Vous activez la petite clochette et comme ça, vous recevrez deux fois par semaine des vidéos justement sur l'entrepreneuriat, la sous-location, la conciergerie d'appartement, l'investissement locatif, des sujets hyper intéressants, hyper motivants qui vont vous permettre eh bien, de gagner de l'argent et de générer du cash flow. Donc aujourd'hui, je me situe donc en compagnie de Fred. Euh, je vais le laisser se présenter et puis j'ai quelques questions pour toi bien évidemment et qu'on va partager à travers cette chaîne YouTube. Merci Sébastien pour ton accueil et euh, voilà c'est toujours un plaisir euh, de partager avec toi. Euh, donc effectivement euh, donc je suis Frédéric Barclay, je suis assureur, je suis gérant du cabinet Barclay euh, sur l'Île-de-France et, euh, et j'ai la chance euh, d'être ton partenaire sur euh, sur le métier de la sous-location et donc euh, donc plusieurs choses donc euh, effectivement comme tu disais euh, comme la sous-location est une activité qui est récente hein, pour les investisseurs euh, immobiliers, euh, il y avait besoin euh, de monter une offre euh, plus adaptée en fait, hein, aux besoins que tu as constatés déjà toi, en tant qu'entrepreneur, dans cette activité, et puis euh, sur les besoins que tu as constatés au sein de ta communauté. Et donc, euh, effectivement, euh, bah, quand on a échangé pour, euh, pour mettre en place cette offre, euh, on a fait en sorte de te proposer une offre, qui correspondait à, à, cette, à ce nouveau positionnement sur le, sur, sur le marché puisqu'il y, y a un cadre juridique à respecter. Et puis derrière, bah, l'assurance doit suivre euh, pour ne pas qu'il ait déboire de euh, bah, la non-indemnisation, la non-prise en charge par l'assureur. La fameuse euh, remarque de l'assureur qui n'indemnise pas, quoi encore un assureur qui ne paye pas, etc. Donc pour éviter ça, on t'a monté une offre et euh, ça c'est important de le dire parce que euh, pour ta communauté, ouais as souhaité euh, voilà, euh, bah, la valider en tant qu'expert euh, et, et, et connaissance de la conciergerie, l'activité de conciergerie et euh, de l'activité de sous-location. Donc ça c'est important, pourquoi Parce que euh, tu sais nous dans l'assurance, en tout cas dans mon cabinet, ce qu'on dit c'est que on assure bien quand on connaît bien. Et, et ce n'est pas une, juste une formule, c'est qu'on euh, n'a pas le choix dans notre profession d'assureur si, si on ne connaît pas bien l'activité, on ne peut pas être dans les subtilités. Et, et, et c'est toujours dans les subtilités bah, qu'il y a un trou de garantie, et qu'au final, bah, le client n'est bah, pas indemnisé et qu'il est déçu. Donc je te remercie, Sébastien, déjà d'une part de, de nous avoir sollicité, de m'avoir sollicité avec mon équipe, et puis euh, d'avoir permis de construire cette offre euh, certifiée par un professionnel que tu es et voilà donc euh, au niveau de la communauté euh, bah, profitez-en euh, pour vous donner juste un exemple de, de déboire que vous pouvez rencontrer si vous n'êtes pas sur une, une offre validée comme celle qu'a validé euh, Sébastien. Tout simplement sur le marché qui n'est pas des assureurs qui n'est pas encore habitué à sous-location, ils vont vous assurer ben, en tant que locataire. C'est-à-dire, ils vont dire ben, « Ok, très bien, vous avez un locataire, bon, ben, on va l'assurer. » Et donc, euh, votre propriétaire, il est assuré par ailleurs, avec ce qu'on appelle une propriétaire non occupant. Le locataire que vous mettez dans le bien en sous-location, ben, il a un contrat euh, d'habitation en tant que locataire, donc euh, tout est OK. Vous, c'est normal, vous allez faire confiance à votre assureur. Vous dites, bon bah, ben, C'est un professionnel, il me dit que c'est bon, OK. » Sauf qu'il y a une petite subtilité juridiquement, on n'est pas sur un bail de location entre le locataire et le propriétaire. Juridiquement, on est sur un, un bail de sous-location déjà entre vous, investisseur qui avez signé un bail de sous-location avec le propriétaire, qui vous autorise à mettre un locataire dans le bien. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que juridiquement, si vous n'avez pas un contrat d'assurance spécifique pour la sous-location, ben, le jour où il y a un sinistre, et les assureurs sont regardant à partir d'un certain montant, on va arrondir, on dirait à partir de 1600 euros, le jour où il y a un sinistre où il faut indemniser fort, ben, l'expert va venir et il va constater il va demander les pièces de votre dossier. Donc, il va constater qu'on est bien sur un bail de sous-location. Et que donc, par conséquent, sur le montage classique, ben, on a une assurance habitation location avec un propriétaire non occupant. Il va dire, ben non, on n'est pas sur un montage classique. C'est une sous-location. Et donc, il va... La conclusion qu'il y a donc euh, nullité du contrat, pourquoi Parce que le contrat n'est pas conforme. Et s'il si y a une unité du contrat, l'assureur ne peut ne rien prendre en charge ou s'il fait un geste commercial, prendre qu'un pourcentage, 20 à 30 du montant indemnisé. Et ça, c'est important parce que bah, c'est ultra déceptif. Euh, vous, vous faites confiance, vous payez une cotisation d'assurance, vous vous dites bah, tout est bon, et là votre assureur vous dit bah non, sur 10 000 euros, je prends 2 000. Bah, là je pense que vous tombez dans les travers euh, de la réputation des assureurs où on a en tête que l'assureur bah, de toute façon il n'indemnise jamais, il n'est jamais là quand on a besoin donc c'était pour éviter ça que Sébastien m'a sollicité euh, pour mettre derrière bah, euh, sa validation qualitative, dire bah c'est bon ça, ça fonctionne, je peux le proposer à ma communauté. Donc j'insiste parce qu'on euh, ne se rend pas compte de l'extérieur, parce qu'on se dit que bah, c'est un contrat d'assurance mais c'est dans le détail, dans la subtilité qu'on fait la différence et merci Sébastien d'avoir fait ça euh, et, et, et de me permettre du coup d'apporter cette qualité pour ta communauté parce que bah, c'est ça qui fait la différence, hein. c'est tous ces petits détails qui font qu'à un moment donné bah, vous êtes serein et le temps que vous perdez pas avec votre assureur, bah, vous le mettez dans le, dans le plan du business, donc ça c'est cool. C'est ça, ça. Non, là je te rejoins à... À 300% puisque bah, les fameux déboires, euh, l'assureur qui paye pas, bah, je les ai connus, je te l'avais dit parce que justement j'avais eu un dégât des eaux et, et derrière l'assurance était, était au tout début hein, de mon activité, donc moi je pensais qu'une assurance classique faisait l'affaire, elle faisait pas l'affaire même si l'assureur me disait que si, mais au final non, euh, ils se sont trompés, alors en plus de ça j'ai eu un changement d'interlocuteur donc après ils se sont rejetés euh, la balle l'un envers l'autre, donc là, là je confirme complètement c'est pour ça que je t'avais approché, parce que je voulais absolument avoir un contrat euh, bien rédigé, une bonne assurance qui couvre bien tous nos dommages. Et puis aussi, euh, bah bien évidemment, vous le savez, euh, je dispense des formations et on a une communauté derrière derrière tout ça, donc on est quand même un peu plus de 1000 maintenant. Et je voulais absolument que euh, on ait un, une offre adaptée aussi à, voilà, aux personnes qui me rejoignent, parce que c'est une façon de les récompenser aussi, de dire, voilà, on a un partenaire dédié qui connaît bien notre activité. En plus, on a négocié une offre spécifique que vous ne trouverez pas ailleurs. Et donc, bien évidemment, euh, c'est ça aujourd'hui que je propose à ma, à ma communauté, donc moi je bah, merci aussi pour ça parce que euh, cette offre correspond bah, déjà d'une part parfaitement à nos besoins, mais aussi euh, même en termes de tarifs, euh, on est sur des tarifs très très acceptables euh, pour avoir sondé d'autres euh, d'autres acteurs du marché, on est vraiment sur une offre euh, hyper intéressante et ça, euh, ça c'est vraiment top et du coup voilà euh, puis aussi ce que, ce que moi j'apprécie c'est qu'on a un interlocuteur dédié alors c'est pas toi personnellement bien évidemment euh, c'est notamment bah, Mélissa mais euh, on a un interlocuteur dédié ce qui permet que bah, lors des créations de comptes, quand vous rentrez un nouvel appartement euh, ou en conciergerie, vous voulez une responsabilité civile professionnelle, bah voilà, Mélissa euh, vous fixe un rendez-vous, vous avez rendez-vous généralement dans la journée ou au pire au lendemain et quand on va poser des questions bah, c'est pareil, vous envoyez votre email, elle va vous répondre dans les heures qui suivent, et ça, ça, ça, par contre, c'est vrai que c'est, c'est juste excellent. Vous sentez que vous êtes vraiment accompagné, quoi. Vous n'êtes pas tout seul, et c'est ce que j'essaie de faire justement moi avec ma communauté, c'est que sur toutes les étapes de votre projet de création d'entreprise, vous soyez accompagné aussi bien de, de, de, sur le côté juridique, sur le côté, euh, euh, sur le côté fiscalité et sur le côté euh, comptabilité, mais également aussi sur le côté assurance. Hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure un petit peu en off, c'est que. L'assureur c'est un peu comme un notaire, c'est un peu comme un avocat, euh, c'est un peu comme son expert comptable, c'est quelqu'un qu'on doit avoir dans, voilà, dans, dans, voilà, dans ses meilleurs contacts, euh, c'est quelqu'un qu'on doit pouvoir euh, joindre à tout moment parce qu'il est là. Où, et puis aussi peut-être parce que vous aurez des projets un petit peu... Euh, euh, moi, bon, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'avais contacté Mélissa, on avait récupéré un, un gros immeuble avec plein de logements, etc. Euh, le montage était un peu, un, un peu, un peu spécifique. Euh, et du coup, bah, Mélissa, voilà, on a fait plusieurs allers-retours, elle a réussi à trouver une offre euh, qui permettait de répondre à notre problématique. Quoi. Donc, vous voyez, des fois, il y a des choses que vous ne soupçonnez pas, euh, qui ne peuvent pas monter au niveau de l'assurance, ce n'est pas possible. Quoi. Euh, et donc, il ne faut, des... faut pas croire que l'assurance, c'est juste, euh, on passe un coup de fil et ça y est, elle nous fait le contrat. Non. Il y a de la réflexion à faire, euh, de la, ce qui a forcément une prise de risque de l'assureur et donc forcément il y a une, une partie euh, intelligente on va dire. Euh... Là, si, si je peux compléter, oui, je te, je te remercie Sébastien de mettre le doigt sur, euh, sur, sur, sur ces petits points de détail qui paraissent euh, ne pas exister vu de l'extérieur, vu de la communauté, vu de, vu des clients. Mais si quelquefois on dit que c'est pas possible, c'est parce que euh, c'est pas possible pour garantir une vraie couverture et être indemnisé. Parce qu'il ne suffit pas de dire, oui, oui, on vous a trouvé le montage, et puis demain vous vous rendez compte qu'il y a ce que j'appelle moi des, des trous de garantie. Et, et on tombe comme par hasard sur le sinistre et sur le trou de garantie qui n'est pas indemnisé. C'est pour ça que euh, on doit bien réfléchir le montage et, et, et qu'il qu qu tienne, quelle que soit la situation. Euh, donc ça, et derrière, aujourd'hui dans un monde où on a digitalisé, et on peut souscrire en ligne, ouais ça, c'est un conseil que je veux donner à ta communauté. Euh, moi, je suis pour. Hein, on, on propose nous-mêmes, sur nos espaces clients, euh, beaucoup de fonctionnalités pour tout faire en ligne. Mais n'oubliez jamais, quand vous cliquez votre contrat pour le valider, quand vous achetez un contrat 100% en ligne, n'oubliez jamais que du coup, c'est vous qui êtes responsable. C'est vous l'expert, c'est vous qui checkez les garanties, qui checkez les cas de figure pour savoir si ce contrat-là, il va bien prendre en charge tous les cas de figure que je dois rencontrer. Ce n'est plus l'assureur, parce que nous, on n'est plus là en conseil pour vous dire « Ah non, non, mais là, n'oubliez pas, euh, donner un exemple. » On met en place un contrat de sous-location et pourtant, on a, on a fait une offre complète. Euh, Sébastien l'a validé, mais on est au clair sur deux cas de figure qui ne sont pas pris en charge. Le premier, ce sont les effets personnels du locataire. Ces effets personnels ne sont pas pris en charge. Euh, et le deuxième point, c'est en cas de dégradation volontaire du bien. Bon bah. Ça, vous cliquez sur un contrat en ligne. Alors déjà, à ma connaissance, il n'y en a pas encore aujourd'hui en sous-location. Mais euh, quand vous cliquez, vous voyez ce, ce, ce genre de détails. Vous ne l'avez pas en tête et c'est normal parce que votre actualité, elle est sur autre chose. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir quelque chose de bien ficelé, euh, fait avec un, un partenaire, euh, j'espère, euh, consensueux que je suis, euh, un professionnel qui estampille et ça vous donne de la sérénité et surtout une équipe. Et l'équipe, l'exemple que tu euh, citais avec Mélissa, c'est que là, on va prendre en charge votre demande, conciergerie sous location, mais si vous le souhaitez, étant donné qu'on est assureur complet sur tous les pôles d'expertise, on peut vous accompagner si vous le souhaitez aussi pour des contrats plus classiques comme euh, votre véhicule, comme par exemple vos frais de santé, euh, vous aurez un interlocuteur euh, qui vous orientera vers euh, bah, l'expert qui connaît le sujet sur par exemple la protection de vos revenus, sur, euh, Donc c'est aussi ça être accompagné et gagner du temps. Voilà, je voulais le, le compléter parce que c'est vertu du service qu'on apporte, parce que c'est un service personnalisé pour la communauté de Sébastien. Voilà. Super, eh ben, je pense qu'on a pas mal répondu à toutes les petites questions, etc. Moi, ce que je vais maintenant te proposer, Fred, c'est euh, bah, de présenter peut-être un petit peu comment on peut te retrouver. Je crois que j'ai cru comprendre que tu avais lancé une chaîne YouTube, donc on peut en parler quelques instants. Je vais te laisser un petit peu euh, expliquer comment... Euh, les personnes peuvent, euh, peuvent donc rentrer en contact avec toi et puis euh, euh, comment aujourd'hui tu communiques et comment euh, euh, on peut obtenir des informations de ta part euh, en tant que professionnel de la science Oui. Merci, merci Sébastien. Donc oui, effectivement, là dans, dans, dans l'actualité, j'ai la chance euh, bah, voilà, d'avoir euh, lancé euh, ma chaîne YouTube. Alors, je ne suis pas au niveau de Sébastien encore, mais j'espère voilà, euh, très, très rapidement le rejoindre. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc, euh, l'objectif en fait, de cette chaîne YouTube, bah, c'est simplement créer plus de proximité entre euh, l'assureur et, puis, euh, et puis les clients et toute personne qui se poserait des questions euh, sur, sur l'assurance. Alors, euh, vous l'avez compris tout à l'heure en introduction, moi, je suis un qui est spécialisée sur le chef d'entreprise, sur l'entrepreneur. Donc euh, la chaîne parle avant tout euh, de l'assurance de l'entrepreneur. Donc là actuellement, on a euh, euh, plusieurs vidéos autour des problématiques rencontrées sur la prise en charge des frais professionnels, la prise en charge euh, des revenus en cas de bah, d'incapacité de travail par exemple, euh, euh, sur les frais de santé. Comment bien dimensionner son, sa mutuelle santé pour ne pas payer trop de cotisations et que ce soit bien adapté à, à, à ses besoins euh, Pourquoi ça a du sens d'avoir un seul interlocuteur pour tous ces sujets que ce soit souscrire un contrat, euh, euh, gérer un sinistre, euh, voilà. Donc, euh, et, et, et surtout, bah répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, là, en dessous euh, de la vidéo, euh, Sébastien va vous mettre des liens. Euh, donc, euh, pour le rendez-vous, on a mis en place un process euh, très réactif pour vous communauté de Sébastien. Donc vous cliquez, vous mettez l'heure à laquelle vous voulez être euh, recontacté, la date, et vous avez une équipe dédiée qui vous accompagne. Et puis, euh, un clic sur notre chaîne YouTube pour justement... Posez vos questions, parce que là, on, on, on se présente. J'ai la chance euh, de pouvoir échanger avec vous euh, via ce canal, et, mais ça ne s'arrête pas là. Donc, n'hésitez pas. S'il y a des sujets qu'on n'a pas évoqués, que, que vous avez en tête euh, ou, ou qui ne seraient pas encore clairs, euh, voilà. mettez-le en commentaire et c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Et puis, euh, et puis, voilà, pour le petit complément. Super. Ok, de bah toute façon, effectivement, je vais partager tout ça, bien évidemment, dans la partie commentaires. Bien évidemment, n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, Fred. Hein. Je, tu valides, à moins que tu aies une dernière chose que tu voudrais rajouter. Euh, oui. Mais, ouais. oui, donc euh, en fait, euh, ce qu'on a mis en place hein, pour, euh, pour vous, communauté de, de Sébastien, vous verrez dans le lien calendrier, on, on a mis plusieurs thèmes. Donc bien évidemment il y a la RC Conciergerie, il y a la sous-location et d'autres thèmes qui ne sont pas exhaustifs euh, mais que je vous invite à regarder en tant qu'entrepreneur parce que euh, optimiser votre temps euh, c'est aussi euh, bah voilà, échanger avec votre assureur sur des questions que vous regardez peut-être pas forcément au quotidien comme par exemple euh, la prise en charge des frais professionnels hein, si vous arrive quoi que ce soit, parce que vous êtes entrepreneur, vous construisez en fait vos revenus, vous développez vos affaires et il y a plusieurs sujets en fait, que les assureurs classiques ne vont pas aborder avec vous. Ils vont aborder avec vous l'assurance habitation, l'assurance auto. Euh, mais si vous avez une conciergerie, peut-être que derrière il y a un salarié ou deux, donc c'est important de mettre en place ce qu'on appelle une collective santé parce que c'est obligatoire, donc euh, on pourra vous en parler si vous le souhaitez. Euh, euh, voilà, n'hésitez pas à nous interroger, euh, comme ça vous optimisez votre temps, on met en place les contrats sur le lancement de votre activité et on regarde avec vous l'ensemble des sujets pour que demain vous soyez serein et que vous ayez un seul interlocuteur, quel que soit votre besoin, comme ça vous avez de la réactivité, vous avez tout sur le même espace client. Et puis on vous accompagne avec euh, la qualité du partenariat qui a été mis en place. Voilà. Super, bah écoute, merci beaucoup Fred d'être venu euh, sur, euh, sur ma chaîne toi YouTube. Toi Ça fait vraiment plaisir. Euh, J'espère que cette vidéo, franchement, vous a plu. Bah, bien évidemment, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu si celle-ci vous a plu, à poser vos questions, à la partager aussi, euh, cette vidéo, bien évidemment. On a terminé, j'aime bien terminer par une petite citation euh, qui, me, qui me va bien, c'est « Vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. » Excellente journée et à très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt Fred. À très bientôt, Sam.